Bien, je suis avec Olivier Hugard. Bonjour Olivier, merci d'avoir répondu aux sollicitations de Libre comme lire et de répondre à nos questions aujourd'hui. Vous êtes correspondant régional de l'ANLCI pour la Réunion, l'association nationale pour la lutte contre l'illettrisme. Alors, est-ce qu'il y a une situation particulière de la lecture et de l'illettrisme en particulier à la Réunion Bonjour Yann, euh, merci de m'accueillir et de vous, de vous intéresser à la réunion. Euh, pour vous répondre, y a-t-il une, une situation particulière Disons que on va, on va commencer par parler euh, chiffres. Euh, nous avons une situation particulière puisque le, le taux d'illettrisme euh, enregistré à la Réunion est supérieur à la moyenne nationale. Je, je rappelle que la moyenne nationale est de 7% de la, de la population et qu'à la Réunion, nous sommes à 22,6% euh, euh, de la population donc, en situation d'illettrisme, de, de, ce qui représente 116 000 personnes. Euh, donc oui, une situation euh, dans laquelle eh l'illettrisme malheureusement voilà, est une est une problématique que nous connaissons bien à La Réunion. Euh, pour essayer de vous donner peut-être quelques précisions supplémentaires. Euh, une situation dans laquelle nous avons deux fois plus d'hommes en situation d'illettrisme que de femmes. Euh, quelques éléments inquiétants, puisque 21% des jeunes de 16 à 29 ans sont considérés en situation d'illettrisme. Euh, pourquoi est-ce que je dis chiffre inquiétant parce que eh bien, le risque c'est que plus les jeunes sont touchés plus on va retrouver dans les autres étapes de la vie les, les, les difficultés et nous avons euh, comme au niveau national je dirais nous avons un enjeu de taille puisque euh, à la réunion euh, 46% en fait, donc des adultes euh, des, des déclarent ne pas avoir ou avoir très peu en fait, de compétences en informatique. Euh, alors, sachant que, juste pour nuancer mon propos, les éléments que je vous donne là sont des chiffres qui datent de 2011, euh, donc assez peu récents, mais nous avons une grande chance puisque ces chiffres vont être réactualisés euh, par une étude euh, qui sera réalisée en fin d'année, en fait, à la Réunion, une, une étude INSEE. Donc, on le voit, une situation... Euh... Euh, qui n'est pas très favorable. Comment peut-on expliquer cette situation à La Réunion euh, Disons qu'il mm, y a quelques éléments qui, mm, qui font de notre situation une situation particulière. Et puis, on va, on va en parler, euh, nous avons également des, des, des facteurs qui se retrouvent sur l'ensemble hein, du, du, du, du territoire national. Euh, juste pour rappel, hein, le, le, La Réunion, c'est ah. une petite île de l'océan Indien, donc situé quand même à plus de 10 000 km de la métropole. Nous sommes juste à côté de Madagascar et de l'archipel de Mayotte. La Réunion, si je ne dis pas de bêtises, c'est le dôme le plus peuplé donc le département d'outre-mer le plus peuplé, puisque nous sommes un peu plus de 800 000 euh, habitants. Et aujourd'hui, euh, nous pouvons dire que nous bénéficions d'infrastructures, de, de, on va dire, tout à fait euh, correctes, utilisables et modernes. Alors, les spécificités, bah, tout d'abord, comme euh, je dirais tous les DOM, la, la, la Réunion a une spécificité historique, puisque la départementalisation euh, de la Réunion s'est faite euh, après-guerre, euh, et c'est donc cette départementalisation qui, qui, qui, nous, permet, enfin, qui nous a permis en fait, voilà, de, de pouvoir accéder, évidemment, aux mêmes moyens que la métropole. Euh, situation géographique particulière, puisque euh, la Réunion est une petite île, comme je vous le disais, mais très montagneuse. Donc, forcément, ça va impliquer des difficultés dans les déplacements et euh, certaines zones qui sont je ne sais pas si je peux utiliser le terme d'enclavé, de mais en tous les cas assez reculé et on, on sait, hein, on connaît bien le, le, le lien qui peut être fait entre la ruralité, donc l'éloignement des centres urbains et puis l'illettrisme. De la même manière, à la, Réunion, euh, la Réunion est une région qui connaît un taux de chômage assez élevé, donc plus important que la la moyenne nationale, et un niveau de vie plus bas également que la moyenne nationale. Et de la même manière, on connaît le lien entre, euh, on va dire, les, les conditions de vie, les accidents de la vie et l'illettrisme. Euh, par contre, euh, il est certain que nous sommes une région qui a connu euh, ces dernières années un très, très grand rattrapage, en particulier au niveau de l'équipement euh, numérique, euh, des connexions, de la couverture du, du, du territoire. Et puis, je terminerai par ce point-là. Euh, comme tous les départements d'outre-mer, il y a une question qui se pose. Entre, alors sans vouloir être trop technique, mais on appelle ça l'allophonie, vous savez que chez nous à La Réunion, comme dans, les autres, enfin, comme dans la majorité des autres DOM, nous avons des langues régionales très fortes qui sont encore beaucoup utilisées. Et donc, les spécialistes se posent la question, est-ce qu'il y a un lien entre les difficultés euh, au niveau du, du, du français et puis l'utilisation voilà, de, de nos langues à nous locales, de notre créole euh, Sans vouloir rentrer dans, dans, dans les débats d'experts, aujourd'hui, il n'y a pas de lien euh, réellement établi. Et je ne citerai peut-être juste qu'un seul chiffre, mais au niveau national, 71% des personnes en situation d'illettrisme euh, ne parlaient que le français euh, à la maison. La question est posée, mais je ne suis pas sûr que voilà, le, le, le lien soit établi. Non, c'est une chose qu'on remarque euh, dans beaucoup de régions. On a, on a cru longtemps, étant breton, je peux en parler, ah, tout à euh, fait. que les langues régionales euh, ralentissaient le développement d'apprentissage des langues. Et on sait aujourd'hui que c'est exactement l'inverse. En fait, plus ouais. on parle de langues, et plus vous en parlez d'autres. Euh, tout à fait. Quels sont, donc, on a vu aujourd'hui les, les freins... Euh, au développement de la lecture, mais euh, il y a certainement des raisons d'espérer euh, que cette situation s'améliore. Euh, J'ai même envie de dire plus que des raisons, même euh, euh, très clairement euh, à La Réunion, il y a une, euh, une prise de conscience générale en fait, de, de la problématique, euh, de son importance. Et euh, vraiment le, le, la mise en œuvre, je vais vous donner peut-être quelques, quelques exemples, mais euh, la mise en œuvre d'actions euh, spécifiques euh, et qui en plus euh, s'appuie sur des, des, des moyens qui sont conséquents. C'est-à-dire que nous avons cette, cette grande chance, alors comme, comme d'autres régions naturellement, hein, mais d'avoir l'ensemble des acteurs en fait qui euh, maintenant sont impliqués dans le, le, la prévention et la lutte contre l'illettrisme. C'est-à-dire que l'ensemble des acteurs nationaux, l'État, naturellement, euh, je vais citer uniquement hein, le, le plan d'investissement euh, dans les compétences, par exemple la stratégie de lutte contre la pauvreté, euh, évidemment des acteurs euh, comme euh, l'éducation nationale qui est fortement, fortement engagée chez nous, euh, la caisse d'allocation familiale. Pourquoi est-ce que je parle d'eux Parce qu'aujourd'hui, euh, il y a un vrai lien, et il y a un vrai levier, euh, nous en sommes convaincus, pour euh, ramener les parents vers, euh, vers la lecture, euh, euh, c'est ce que nous nous appelons les actions éducatives familiales, c'est-à-dire l'accompagnement des enfants en fait, dans, leur, dans leur scolarité. Je ne vais pas tous les citer, hein, mais à coup pas, mais Pôle emploi, de la même manière, est très, très, très fortement engagé, euh, L'armée, vous savez que dans les DOM, nous avons le régiment du service militaire adapté, euh, également très actif. Les collectivités avec la région euh, Réunion et le, le conseil départemental, mais également, et c'est à noter, euh, un fort engagement au niveau euh, communal et intercommunal, une vraie prise de conscience. Et ce... Ce lien-là, ce rôle est très très très important, je ne citerai par exemple que les CCAS, par exemple, les centres communaux d'action sociale, mais qui ont un rôle vraiment très très important à jouer. Et puis, pour terminer, et c'est une, une chance fantastique pour notre territoire, nous avons l'ensemble de la société civile qui est impliquée qui a décidé de s'emparer de la problématique. Et quand je parle de l'ensemble de la société civile, il y a bien évidemment le, le, le monde associatif. Vous allez échanger avec l'association Léard, que nous connaissons bien ici à La Réunion, mais on va retrouver d'autres structures type Croix-Rouge. Et puis, un tissu très important de, de, de petites associations, il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, mais avec euh, voilà, des bénévoles euh, euh, qui sont, on appelle ça entre guillemets, au pied des tours, ou qui sont présentes dans les zones, dans les zones rurales et qui font un énorme travail d'accueil, d'accompagnement. Dans le domaine privé, on a également le, le, de nombreux organismes de formation qui ont décidé de, de, de qualifier encore plus leurs intervenants. Euh, et donc, tout ça pour alors, je ne citerai qu'un que, qu exemple, hein, juste pour, pour essayer de ne pas être euh, trop trop long, mais euh, un exemple chez nous euh, a été mis en chantier il y a quelques années maintenant, parce que c'est un très, très, très, très long travail, un, un plan spécifique euh, de prévention et de lutte contre l'électrisme, qui... Implique ben, l'ensemble des, des acteurs plus ceux que j'ai oubliés, des acteurs que je viens de, que je viens de citer. Mm -hmm. euh, on l'appelait, ce ne sera peut-être pas le nom définitif, hein, mais on l'appelait le plan 3I, hein, donc pour, pour vraiment le, le, le nommer, euh, illettrisme, innumérisme et électronisme. Et donc, c'est un plan sur plusieurs années qui définit en fait, donc, le rôle de chacun des acteurs euh, mm -hmm. dans cette prévention et dans cette lutte et qui définit également. Et ça, c'est vraiment capital, capital, le, les modes de collaboration. C'est-à-dire que chacun, à son niveau, va être en capacité d'échanger avec, avec les autres acteurs euh, et toujours d'avancer, de progresser, on va dire ça comme ça, en confrontant les, les, les pratiques. Donc, euh, vraiment, aujourd'hui, à la, la Réunion, nous sommes à, à, à l'aube, on va dire, d'une nouvelle ère, euh, réellement à ce niveau-là. Eh bien, voilà, ce sont des signes encourageants. Merci Olivier pour ce panorama que vous nous avez dressé et on espère que la situation se redressera rapidement et que tout le monde pourra bientôt profiter de la lecture. Merci, n'hésitez pas à revenir vers nous pour, pour voir justement le, le, le, le, le, nos progrès et merci encore de, de, de bien avoir voulu vous, vous intéresser à, à la réunion. À très bientôt. Merci Olivier, bonne journée.